Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Euh, Aujourd'hui dans cet épisode, euh, nous allons continuer de parler sur euh, l'élément panneau. Donc on avait dit que c'est le premier élément à rajouter sur votre site internet hein, quand vous voulez créer, euh, vous voulez faire la création. Et euh, nous avons parlé la dernière fois de, de la taille, okay, comment vous pouvez modifier la taille. Aujourd'hui on continue avec les bordures. Les bordures, au fait ce que vous voyez là c'est une bordure, sauf que ce n'est pas une bordure qui va être visible sur votre site internet. Pour que ce soit visible sur votre site internet, ce qu'on va faire, je vais dupliquer du coup ce panneau. Comme ça, vous verrez ce que ça fait quand on travaille sur les bordures. Je supprime cet élément, s'il veut bien, ok, d'accord. Donc là, nous avons deux panneaux du coup. Alors, si je veux travailler sur, le, sur la bordure, je retourne dessus. Clique 3 et j'ai les mains. J'ai les fonctionnalités. Donc, je travaille sur la bordure. D'abord, il y a la taille de la bordure. Donc, si je veux, je décide de la taille de la bordure. ok Donc, en règle générale, plus c'est fin, mieux c'est. ok Donc, à vous de voir la taille qui, qui vous convient le mieux. Ici, euh, je peux changer la couleur de ma bordure. ok Et là, je vais choisir euh, euh, si je veux que la bordure soit en, en, en très continu, ou très plein, discontinu, etc c'est à c'est là où je peux le choisir. Okay. Il n'y a, a pas une, une pléiade de, de, de traits mais avec ça vous pouvez déjà faire quelque chose. Si on prend par exemple celui-ci euh, vous avez vu qu'il n'y a rien qui se passe d'accord euh, On ne voit rien mais c'est parce que pour le moment la taille est à 0 donc on va augmenter la taille. donc vous, commence, vous voyez que on commence à avoir, on commence à avoir les bordures okay donc je peux je peux l'agrandir. Donc, c'est moi qui décide hein, de, de, de la taille euh, selon mon design etc et du coup si je veux changer la couleur je peux changer la couleur là je peux jouer sur la couleur je fais comme je fais comme j'ai envie ok donc euh, euh, j'ai j'ai la possibilité de changer de changer la couleur donc ça c'est concernant euh, c'est concernant la bordure donc je peux rajouter une bordure après, une fois qu'on a rajouté une bordure, il se peut euh, qu'on veut modifier, donner certaines formes à cette bordure. Ça, on le verra plus tard. Euh, je vous invite du coup hein, euh, à vous inscrire à notre plateforme de formation euh, gratuite. Si vous voulez créer votre site internet, on a créé une plateforme de formation gratuite pour ça. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site, hein, www.adwde.fr. Une fois que vous êtes sur le site, euh, vous scrollez vers le milieu de la page et vous avez euh, dans la partie... Euh, accéder maintenant à nos formations gratuites en ligne vous avez un bouton je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire gratuitement vous aurez de la ressource, non seulement des tutos qui vont vous montrer étape par étape comment créer votre site internet mais aussi des templates que vous pourrez télécharger pour et adapter à votre site internet si vous avez des questions euh, ou des remarques, sachez qu'elles sont les bienvenues. Et puis, n'oubliez pas hein, de, de, de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine euh, présentation. Au revoir.